Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons vu le teint, nous avons vu les yeux et aujourd'hui nous allons voir les sourcils. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir avant puisque bien sûr on essaye quand même de faire un maquillage euh, étape par étape, donc dans l'ordre. Euh, donc aujourd'hui, encore une fois, comme les autres vidéos, je vais vous présenter des produits vraiment pas chers et le moins de produits possible pour que vous vous ruiniez pas euh, en produits de maquillage. Et pour que vous ayez vraiment un joli résultat avec un minimum de produits aujourd'hui je vous présente donc le produit de catrice donc c'est un set pour les sourcils donc je l'ouvre donc vous avez la couleur plus claire la couleur plus foncée donc suivant si vous êtes plutôt brune plutôt euh, plutôt blonde et en dessous voilà on ouvre comme ça il y a encore une petite pince à épiler et un petit, euh, un petit pinceau. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le petit pinceau. Pourquoi Tout simplement, puisqu'on va l'utiliser... Voilà, il est, il est finalement très fin, biseauté. Et on va pouvoir l'utiliser pour recréer comme des petits poils au niveau du sourcil pour pouvoir bien le combler. Moi, j'aime bien utiliser les deux couleurs sur moi, puisque j'aime bien créer comme un effet de dégradé, donc plus clair sur l'avant et un petit peu plus foncé sur l'arrière. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, en fait, je prends un petit peu deux couleurs. pour vous montrer comme ça. J'ai les doigts un petit peu sales, j'ai encore du mascara d'avant sur les ongles. D'ailleurs, si vous voulez voir comment faire cette pose, je vous le montre également dans une autre vidéo. Donc, N'hésitez pas à aller la voir également. Donc, Je prends de la poudre sur mon petit pinceau. Et ensuite, je vais venir retravailler pour former comme des petits poils pour combler un petit peu ce qui manque. Donc là, je fais un mélange des deux couleurs. Donc ce qu'il faut savoir au niveau du sourcil, c'est qu'il faut toujours respecter des petites règles. C'est-à-dire, il faut toujours que le sourcil ne, ait, soit bien droit finalement sur l'avant, qu'il n'y ait pas de bosse à ce niveau-là. Parce que bien souvent, ce qu'on fait les femmes quand on s'épile, on laisse trop de poils sur l'avant et on creuse trop l'arrière c'est pas joli du tout donc tout ça euh, on doit vraiment le faire bien mettre sur le bas et euh, bien mettre sur le haut et surtout pas avoir cet effet donc de masse sur l'avant tout ça je vous l'explique dans la formation de maquillage donc si vous voulez apprendre à vous maquiller simplement vous même ou si vous voulez en faire vraiment un métier très rentable euh, donc c'est tout à fait possible, je vous l'explique d'ailleurs dans une vidéo si vous n'avez pas encore vu cette vidéo n'hésitez pas à aller la voir et puis euh, si vous la retrouvez pas tout simplement il y a un petit bouton sous, sous cette vidéo où je vous explique, euh, où il y a simplement écrit information sur les formations et donc là vous accédez directement euh, aux vidéos donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris vraiment les deux tiers du sourcil et je suis remontée et ensuite, on redescend sur le tiers externe. Il faut toujours suivre la ligne donc, qui part du nez vers le coin externe de l'œil. Et ça va vous donner donc l'endroit où on arrête le sourcil. Donc, pas besoin d'aller plus loin. Euh, là, il y a peut-être un poil de trop chez moi. Ici, celui-là aussi, il est enlevé. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser la petite pince qui est fournie. Alors, c'est pas la meilleure pince du monde, hein, mais ça dépanne. Vraiment, ça, ça dépanne bien. Si vous êtes en voiture ou quoi que ce soit, vous n'avez rien sur vous, ça peut être pas mal. Donc, on va juste enlever ce petit poil. Et celui-là. Voilà, ça fait toujours tout de suite plus net. Et donc là, vous voyez, je pense, bien la différence entre les deux sourcils. Et pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Euh, ce qu'on a également de l'autre côté, c'est un petit goupillon. Donc le petit goupillon va me permettre de bien coiffer mes sourcils et également d'enlever le surplus de produit si nécessaire. Une fois que mon sourcil me convient, et bien simplement on va venir faire la même chose de l'autre côté. On vient recréer donc nos petits poils. Donc on essaye toujours de regarder en fait dans quel sens vos poils poussent et essayer de le refaire dans le même sens. Tout simplement. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de difficultés, mais il faudra vraiment bien s'entraîner à les faire bien droit. Si vous n'arrivez pas à les épiler vous-même, faites appel à une professionnelle pour avoir une belle ligne. Déjà à la base. Et puis ensuite, voilà, si vous n'arrivez pas à entretenir cette ligne, essayez vraiment de retourner régulièrement chez l'esthéticienne pour, euh, pour entretenir tout ça. On a très vite fait finalement de retomber un petit peu dans ses travers et de l'imer, euh, limer ça y est je suis encore dans les ongles, d'épiler un petit peu trop ou de euh, dépiler pas assez et voilà le résultat au niveau du deuxième on voit que là honnêtement il n'y a pas photo c'est nettement mieux qu'avant je vais le rallonger encore un tout petit peu On vérifie maintenant la symétrie donc on va voir si l'espacement entre les sourcils est bon donc il faut pas que les sourcils soient trop rapprochés on va également regarder euh, donc si l'épaisseur au niveau de l'avant est bon si on a la même courbure au niveau des deux sourcils S'ils s'arrêtent au même niveau, donc on va vraiment regarder la symétrie. Donc, il faut savoir que les sourcils, naturellement, ne sont jamais 100% symétriques. Donc, ce sera très très compliqué d'avoir une bonne symétrie si vous suivez la forme de vos sourcils. Parfois, il faudra tricher un petit peu. Mais là, ça me paraît pas trop mal, donc je vais euh, les laisser comme ça. Voilà, donc là je vous ai montré comment retravailler des sourcils, il y a encore une dernière petite astuce, on peut reprendre un petit pinceau, notre petit correcteur, euh, donc anti cernes, et si vraiment vous voulez quelque chose de très très net, vous pouvez encore repasser à ce niveau là, donc juste sous le sourcil et sur le sourcil, donc juste au dessus. Pour avoir vraiment une ligne très très nette. Moi je le fais pas systématiquement. Et je le fais plutôt, euh, donc moi je, je travaille en général plutôt les sourcils en premier. Et ensuite donc je vais venir euh, bien les, quand je les travaille en premier je vais venir les retravailler comme ça. Donc en contour et ensuite je vais mettre le fond de teint donc en contour aussi pour éviter d'avoir une zone trop blanche autour des, euh, des sourcils et que ça fasse pas joli. Mais ça permet de bien les définir. Donc si vous avez euh, bah, des sourcils un petit peu euh, encore un tout petit peu broussailleux ou quoi que ce soit, ça peut permettre donc d'avoir quelque chose qui va mieux les, les définir. Et voilà, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche à côté aussi pour être averti des prochaines vidéos. Euh, je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo pour la bouche. N'hésitez pas à regarder les autres, les prochaines. Si vous voulez savoir donc comment faire cette pause là euh, bien sûr je vous le montre dans une vidéo. Et ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, vous ne l'avez peut-être pas vu, c'est que j'ai créé un groupe privé donc pour booster votre confiance en vous, pour que vraiment on fasse ensemble le point sur... Finalement, vos envies, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie euh, et comment y arriver, comment être plus heureuse, comment atteindre votre objectif professionnel également et arrêter d'avoir peur euh, de changer de vie. Voilà, tout ça, on le voit ensemble. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos juste en dessous cliquez sur plus pour faire dérouler la barre d'information. vous allez voir informations sur les formations vous cliquez dessus et là vous accédez à tout vous avez également le lien vers les formations gratuites que je vous offre, je vous offre une formation donc une mini formation maquillage également donc vous pouvez vous inscrire à celle là mais également une formation euh, sur la pose d'ongles euh, donc si c'est un sujet qui vous intéresse voilà, vous pouvez également vous inscrire à cette formation gratuite je vous donne également euh, donc beaucoup d'informations sur la confiance en soi, je vous explique comment moi-même j'ai réussi un peu à, à transcender ça puisque j'avais pas vraiment confiance en moi et j'ai réussi ensuite à en avoir beaucoup plus finalement, suffisamment pour vous faire ces vidéos, pour lancer le projet qui me tenait à cœur. et donc du coup je vous explique tout ça dans une conférence, elle est un petit peu longue mais franchement ça vaut le coup, il y a beaucoup beaucoup de filles qui m'ont dit que, que ça a vraiment changé quelque chose pour elles donc, n'hésitez pas à aller euh, y assister. Et donc, euh, voilà, vous me retrouverez également sur Facebook euh, et euh, bien sûr sur mon site internet www.yornels-international.com. Je vous dis à très bientôt